Salut les rôlistes, et on se retrouve enfin pour un nouveau hors roleplay Numéro 12, décembre 2017 Et comment vont vos tables de jeux de rôle On attaque tout de suite par les nouvelles de la chaîne Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de hors roleplay Donc euh, j'ai pas mal de trucs à vous dire Les ombres de Yok La campagne est désormais terminée Les joueurs ont traversé les 7 scénarios euh, Avec un groupe qui se relaye. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est terminé On l'a terminé il y a plusieurs mois déjà mais surtout, euh, eh bien, ça fait à peu près un mois qu'avec euh, Ben, que vous avez eu l'occasion de voir sur le résumé de partie, eh bien, on a tourné l'intégralité du résumé de la campagne. Hein. Il manquait les épisodes 4, 5, 6 et 7. On a tourné tous dans la foulée, ça nous a pris une grosse, très grosse journée. Euh, mais, euh, mais du coup, tout est dans la boîte, comme on dit. Et euh, j'ai plus qu'à faire le montage, euh, donc je vais vous les diffuser à partir de janvier euh, 2018 le déménagement, comme certains le savent déjà, et ceux qui ne le savent pas le découvrent euh, tout de suite. Eh bien, j'ai déménagé il y a quatre ou cinq mois. Euh, donc le déménagement a été assez compliqué, c'est long. Euh, je me retrouve avec une pièce plus petite, j'ai plus de la place euh, d'y faire et mes parties de jeu de rôle et euh, mon bureau et une zone de tournage. Donc euh, eh bien, écoutez, on va essayer ce format où je tourne derrière mon bureau. Ça n'est ne, ça qu'un essai, à vous de me dire euh, finalement si, euh, si ça peut correspondre. Euh, au roleplay, je n'ai pas trop de doutes là-dessus, au, au, au tuto, que j'ai pu faire parfois, eh bien évidemment, ça conviendra. Mais voilà, à vous de me dire si les chroniques du dragon devraient avoir lieu ici, ou si je dois les tourner sur un autre canapé, ou même sur le décor des, dernières, des derniers résumés de parties, donc ceux qui, qui, qui vont arriver pour vous, dès janvier 2018, Donc, parce que c'est chez Ben, et on est devant sa, sa, sa belle ludothèque, donc peut-être que ces décors vous plaisent également. Récemment, j'ai eu l'occasion de jouer à Warhammer mille, euh, le jeu de figurines, hein, donc pas le jeu de Rome, en V8. Euh, je suis enthousiaste parce que c'est un jeu auquel je jouais pas mal euh, adolescent. Et je suis très très content de retrouver ce jeu, euh, surtout que bah, effectivement, cette V8 semble avoir simplifié pas mal de choses et le rendre probablement plus accessible. J'ai pas eu trop de mal à, à me mettre dans la partie, accompagné de, de gens évidemment qui savaient jouer. Donc peut-être que je vais envisager à l'occasion comme ça de, de, de faire un rapport de bataille comme on peut le voir sur certaines chaînes YouTube, principalement américaines, mais il y a aussi euh, Laura Cornu, euh, la guerre au garage, etc. qu'ils font en, en français. Euh, parce que c'est parce que un projet qui me botte, donc, euh, donc euh, si un jour je, je trouve la clé du temps, euh, eh bien je, je, je ferai peut-être ça. Euh, les chroniques du dragon, donc la chronique du dragon euh, sur vampire, la première sur les clans, donc ça va être une longue série également est écrite et il faut que je trouve le temps de la tourner il faut que je trouve voilà si, si le décor euh, la correspond. Euh, mais pour moi, c'était plus important de vous faire euh, de vous faire déjà euh, ce HRP. D'une parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire des vidéos, donc euh, le HRP c'est plus facile, il m'a juste fallu avoir deux heures devant moi de libre dans, dans le bureau et euh, me voilà vous donner des nouvelles. Euh, on va pouvoir passer aux statistiques YouTube. Eh bien, ça fait un peu plus de trois ans que la chaîne existe. Euh, ce hors roleplay est la centième vidéo euh, publiée. Donc, euh, dans, cette, euh, dans cette optique, je vous ai organisé un petit concours avec euh, notre ami la loutre-rolliste. Oui, toi l'ami. Euh, je vous en parle dans un petit instant. Les statistiques YouTube, donc. Eh bien... Depuis la création de la chaîne, au 24 septembre 2014, les premières vidéos ayant été publiées dans les semaines qui suivent, euh, la chaîne totalise 53 635 vues, euh, 2554 pouces vers le haut pour 17 pouces vers le bas, 789 commentaires, 183 partages, 440 vidéos mises dans des playlists et 1020 abonnés à l'heure où je parle. La chaîne totalise 251 000 minutes vues, ce qui correspond plus ou moins à 6 mois de visionnage continu. Donc, waouh wow. euh, Sans surprise, c'est toujours les chroniques du dragon hors série de création de personnages à Donjons et Dragons qui est en tête. Je n'arrive pas à la détrôner, c'est celle qui sera le plus regardée, je pense, jusqu'à ce que je fasse une, une création de perso sur Donjons et Dragons 5. Euh... 100 vidéos ont été publiées euh, sur ma chaîne et à cette occasion, pour euh, fêter les 1000 abonnés et les 100 vidéos, j'ai demandé à La Loutre Heurolist, s'il ne voulait pas m'aider à marquer le coup euh, des 100 vidéos et des 1000 abonnés de la chaîne, et euh, eh bien, La Loutre a répondu de façon très sympathique avec un colis. Euh, donc là-dedans, il y a du jeu de rôle, du jeu de rôle pour vous, euh, je, je l'ouvre hein, parce que je, je l'ai reçu il y a peu de temps, je l'ouvre en direct, et donc ce, ce colis contient un, un lot pour euh, un concours que je vais organiser pour fêter les 1000 abonnés, pour vous remercier de me suivre depuis 3 ans, pour ceux qui sont là depuis 3 ans, pour vous remercier d'arriver, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc ce concours va être euh, en format extrêmement simple, euh, je pense qu'on ne va pas se prendre la tête. Pour participer, eh c'est très simple, vous êtes abonné à la chaîne et vous laissez un commentaire en dessous de cette vidéo en proposant je participe. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également participer en m'envoyant un, un mail, anythingtodaynet.gmail.com, euh, un mail avec, euh, avec pour sujet participation au concours. Euh, et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez participer par Twitter. En Retweetant le tweet qui annoncera cette vidéo et en m'indiquant je participe, je procéderai à un tirage au sort euh, après Noël, euh, probablement, euh, probablement le 31 décembre. Du sacré colis, donc euh, notez que la loutre rôliste protège très bien vos bouquins de jeux de rôle, donc on est bon. Ça devrait pas être abîmé, notre joli colis. Donc, la participation, c'est très simple et il ne, il ne vous reste plus qu'à le faire. Surtout pour ceux qui participeront par euh, YouTube directement, euh, faites en sorte de, de regarder vos messages ou alors de me laisser un email. Euh, parce que ceux qui ont participé par mail, j'aurai pas de mal évidemment à les recontacter, Twitter non plus, mais euh, pour pouvoir euh, annoncer eh bien, aux gagnants... Euh, ce qu'il a gagné, eh bien, il faut que je puisse vous contacter. Donc, donc surveillez les, les réponses euh, aux commentaires que vous utiliserez pour participer. Ou alors, euh, laissez-moi un email ou surveillez vos messages privés YouTube. J'essaierai de vous contacter par tous les liens possibles. Mais si vous participez par YouTube, eh bien, je n'aurai pas votre email. Le cadeau, le voici. Un magnifique exemplaire de Itos. Donc, ceux qui ne connaissent pas Itos, c'est un jeu générique. Un système de jeu générique. Euh, traduit et édité par la Loutre Rouliste. donc hein, c'est un, un produit euh, qui, qui est sorti dans, dans le courant de l'année. Et Itos se joint euh, avec des D10, euh, on a un set de D10 qui est offert avec. Donc, je vais le sortir sans donner le papier avec lequel je, je vous le réexpédierai. Pitos Bon, il y est sous-blister, alors je ne vais pas vous faire l'insulte de vous le montrer, hein. c'est un lot, ce sera cadeau pour vous. Merci à la loutre de sa participation, une, une magnifique boutique en ligne remplie de, de goodies pour les rollistes, et également et bien, un commerçant très sympathique, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer en, en vrai, et c'est quelqu'un de, de vraiment, vraiment open, on peut, on peut discuter... Euh, avec lui sans problème. Donc là, l'outre rôliste merci euh, pour le lot. Pour participer, Twitter, email, at anythingtodaynet, euh, gmail.com, ou enfin euh, en commentaire juste en dessous, vous notifiez simplement « Je participe », et je ferai un tirage au sort le 31 décembre. On va passer à quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ça va être le tirage au dé d'une question euh, que vous m'avez posée sur Twitter ou en commentaire. Donc euh, j'ai réuni les questions, j'ai plus le, le tableau, comme vous pouvez le remarquer, il avait peu d'intérêt de le laisser sur, sur de nombreuses semaines, il séchait. Euh, donc j'ai sous les yeux euh, les 10 questions qu'il qu reste des anciens HRP, je ne vous oublie pas. Euh, donc je vais en tirer deux aujourd'hui, euh, avec un des 10 tout simplement, et vous répondre à deux des questions. Un numéro 9. Neuf, nous avons Franck Garnier qui me demande combien de temps durent les séances de jeu. Salut Franck, merci d'avoir posé ta question et merci de ta patience si tu es encore là pour écouter la réponse parce que le dernier HRP il remonte et ta question je pense qu'elle n'est pas, pas du dernier HRP de toute façon. Eh bien les séances, j'en fais de différentes longueurs. Moi par défaut je répondrai bien 7-8 heures, on y passe la nuit. Mais c'est vrai que eh bien, plus on s'éloigne de l'adolescence et d'être jeune adulte, plus on a de, de responsabilités et d'occupations dans la vie personnelle, professionnelle, etc. C'est un peu plus dur à caser. Donc en général, les parties euh, comme ça, je les réserve au, au samedi soir, soit en club, soit à la maison, où on fait effectivement des parties à partir de 20h, 21h, euh, jusqu'à 2, 3, 4h du matin. Et c'est vrai qu'on pousse de moins en moins euh, jusqu'aux jusqu jusqu aurores. Donc des séances de 6, 7h, on va dire. Euh, D'autre part, je, je, je fais des, des parties de jeux de rôle comme je faisais avec les ombres et maintenant je joue à 1% à ma table, je fais des parties hebdomadaires euh, mais pour pouvoir les caser dans l'agenda de tout le monde, on ne peut pas tous être disponibles tous les samedis ou tous les dimanches ou voilà. euh, On joue un soir en semaine, euh, on fait du 20h à minuit euh, afin d'avoir quand même 4h, ça, ça, ça laisse le temps d'avoir quand même une réelle séance de jeux de rôle euh, mais on évite de, voilà, de se coucher trop tard pour, pour ceux qui travaillent le lendemain ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, pour moi, une partie de jeu de rôle, c'est dans ces eaux-là. Sauf que pour apprendre, eh bien, il faut bien s'initier et que pour les parties d'initiation, effectivement, 45 minutes, 1 heure 1 heure et demie, 2 heures grand maximum suffisent. Je fais rarement des parties d'initiation parce que je n'arrive pas à rester dans les, dans les carcans petits d'heures. Déjà que sur 5 heures, je n'arrive pas à, à rentrer mes scénars. mais alors sur 2, c'est quasiment mission impossible pour moi. Donc eh bien, je dirais 4h en semaine, 4 heures en semaine et euh, 6, 7 ou plus euh, le week-end, euh, le jeu de rôle c'est bon, mangez-en merci à toi Franck d'avoir posé ta question et euh, n'hésite ben, pas à en poser d'autres euh, les HRP n'ont pas disparu euh, on en aura d'autres deuxième question, je tire au dé pour ce mois-ci, un 10 donc on a kerian Ankou qui me demande mon avis sur les jeux indés, euh, par exemple 6 cauchemars contemporains donc ben, merci à toi d'avoir posé ta question, euh, les jeux indés, les jeux 1 j'en connais pas assez pour vraiment avoir un avis complètement tranché. Euh, J'ai acheté quand même euh, Sens euh, de, de Romaric brillant euh, l'agence Mon Code RS, euh, de notre ami Cahuzac euh, que, euh, qui a été présenté dans une chronique de dragon précédente. Euh, J'ai pas assez essayé de, de jeux indés euh, pour, pour avoir un avis et puis comme beaucoup de jeux, bah, finalement ils sont très différents les uns des autres. Donc, euh, donc j'ai pas d'avis, euh, six cauchemars contrepart, donc ça fait partie de la, de la série des, des six, euh, euh, six cauchemars ou six quelque chose, je sais plus six scènes de western, six machin. C'est une, une série euh, de, de petits jeux de rôle indé euh, proposés à, à bas prix. Il me semble que, que c'est les douze singes qui dit ça. Euh, J'espère pas me tromper. Et, euh, et bien, je ne connais pas, je n'ai jamais joué, mais le concept lui-même me, me plaît beaucoup. C'est un peu comme le concept de Death Start ou du kit d'initiation de la Rousse actuelle euh, des, des petites scénettes euh, toutes faites, enfin pas des scénettes, mais des petites euh, mises, euh, mises en abîme toutes faites dans un, dans un univers permettant de déployer eh bien, euh, directement un scénario qui va, qui va tirer ses ficelles toute seule. C'est plus ou moins des one-shots, c'est difficile, j'imagine, de, de reprendre plaisir à les faire jouer 5 fois. Mais, euh, mais des très bonnes initiatives. Malheureusement, je ne connais pas assez, donc je, je vais avoir du mal à, à faire un avis très constructif. En tout cas, merci à toi d'avoir posé ta question. Euh, N'hésite pas à en poser d'autres, euh, comme d'habitude par Twitter, commentaire ou en dessous. Dernier euh, sujet, je vais vous parler de la dernière partie que j'ai faite. Eh bien, il s'agit de la campagne One Person que j'ai lancée euh, plus ou moins dans la foulée des ombres de Oxotot. Euh, on joue donc toutes les semaines avec un groupe de 6 joueurs qui tiennent un Motor Club. Euh, indépendants, donc ils sont un jeune moteur club récemment passé euh, 1%iste euh, c'est vraiment, vraiment sympa moi j'adore cette ambiance, uh, sans, uh, les joueurs à la table on, on, voilà, on, on fait une séance de 4 heures en général in game on n'avance pas forcément plus d'un quart d'heure c'est très dense comme histoire les personnages sont forts et grosses gueules et, grosse gueule et couilles en avant et on prennent plein la gueule euh, c'est voilà, de la narration noire et moderne. Euh, J'aime beaucoup ce que, ce que m'offre cette campagne. C'est une campagne libre. Là, je ne suis pas de, de, de, de, de, de campagne toute faite. Je vais, je vais intégrer des scénarios édités à une campagne que je développe moi-même. Mais voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que c'est parce que un jeu qui me plaît beaucoup. Voilà! Ce roleplay est terminé, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Euh, merci à tous ceux qui me suivent depuis peu ou depuis trois ans. N'oubliez pas le concours, je participe soit en commentaire YouTube, en me tweetant ou alors par mail anythingtodaynet at gmail.com pour essayer de gagner un Itos et l'aider qui l'accompagne. Merci encore à la loutre -Heuroriste. je mets le lien de sa boutique bien sûr dans la description. Et on se retrouve bien très bientôt. Pour un roleplay pour annoncer euh, peut-être le, le gagnant, et euh, sinon de toute façon, pour euh, les résumés de, des ombres du de Crétot et les chroniques de Dragon. A très bientôt, prenez soin de vous, joyeuses fêtes, ciao les Rolls